Au début du 19e siècle, les Européens poursuivent l'exploration du globe qu'ils avaient entamé lors des siècles précédents. Ils explorent des territoires situés à l'intérieur de l'Asie et de l'Afrique, jusqu'ici mal connus, et rentrent en contact avec de nouveaux peuples. Pendant la première moitié du 19e siècle, les Européens n'ont pas manifesté de grand intérêt pour la colonisation et, jusque dans les années 1880, c'est surtout l'Angleterre qui affirme sa volonté d'expansion coloniale. En France par exemple, L'expansion se fait sans grande conviction, comme le montre la conquête de l'Algérie amorcée en 1830. À partir des années 1880, la chasse aux colonies s'accélère, les dirigeants politiques des grandes puissances se conversant les uns après les autres à l'idée coloniale. Le premier champ d'expansion est la Méditerranée, dont l'importance est accrue par l'inauguration du canal de Suez en 1869, qui permet d'éviter d'avoir à contourner l'Afrique pour se rendre en Asie. En Afrique noire, la découverte du fleuve Congo par le journaliste anglais Stanley ouvre la compétition. La conférence de Berlin, qui s'est tenue de novembre 1884 à février 1885, fut organisée par le chancelier Bismarck afin d'établir les règles qui devaient présider à la colonisation de l'Afrique. Les revendications pour les territoires encore vacants exacerbent les rivalités entre puissances coloniales. Jusqu'en 1904, ce sont surtout la France et l'Angleterre qui s'affrontent. L'incident le plus grave est celui qui, en 1898, oppose à Fachoda les Français commandés par le capitaine Marchand et les Anglais du général Kitchener. Seul le recul de la France évite une guerre qui semblait imminente. En 1905, c'est au tour de l'Allemagne d'inaugurer sa politique du coup de poing sur la table en s'opposant à la France à propos du Maroc. L'administration des territoires conquis a été lente à mettre en place. Cette administration a fait l'objet d'un vaste débat entre assimilation d'une part, association d'autre part. La France défend l'assimilation. C'est une doctrine selon laquelle il faut conduire les indigènes à adopter la langue, la culture et les valeurs de la métropole et leur permettre ainsi d'obtenir l'égalité juridique avec les citoyens français, au moins en théorie. L'Angleterre, elle, défend la politique d'association, c'est-à-dire respecter les coutumes locales et laisser les indigènes, en fait les élites qui sont souvent formées en Angleterre, se gouverner eux-mêmes. Quel que soit le mode d'administration, les colonies restent politiquement, socialement et économiquement soumise à la métropole. Elle reste un monde sous tutelle. La colonisation bouleverse l'économie et la société des pays dominés. Certes, les puissances coloniales apportent aux territoires qui leur sont soumis un début d'équipement économique, scolaire et sanitaire. Mais la spoliation des terres par les cultivateurs et l'emploi assez général du travail forcé et de la violence sont les formes les plus brutales de la colonisation. Les conquêtes coloniales se heurtent à des résistances de la part des populations locales, puis des révoltes contre l'ordre colonial. Mais l'européocentrisme, c'est-à-dire le fait de considérer l'Europe comme le centre de tout, domine, réduisant la vision de l'autre à des stéréotypes dégradants que les expositions coloniales diffusent dans le grand public. Par exemple, lors de l'exposition coloniale de 1931 à Paris, les indigènes des colonies sont présentés comme des races inférieures qui ont tout à apprendre des français. Certains sont même présentés dans des zoos humains. Ce racisme est d'ailleurs même présent dans les manuels scolaires de l'époque qui font du blanc la race la plus parfaite par rapport aux Africains et aux Asiatiques. Donc pour résumer, les grandes puissances européennes se livrent à une course à la colonisation pour contrôler un maximum de territoires et donc de débouchés. Certains justifient la colonisation en évoquant une mission civilisatrice des blancs à l'égard des populations indigènes jugées sauvages et inférieures. En réalité, les pays d'Europe, persuadés de leur supériorité, cherchent à accroître leur puissance, leur influence et leur prestige par la colonisation.